Tu adores les mangas Moi aussi. Tu veux dessiner ton propre manga Tout pareil. Tu n'as aucune expérience Moi non plus Salut, bienvenue sur Créa Manga. Je m'appelle Jeff et mon but, c'est de dessiner et de publier un manga professionnel. Je ne sais pas si ça fait pas un peu un trop de shonen pourri ça. Au travers de cette chaîne, je te propose de me suivre dans cette aventure. Je partagerai avec toi ce que je connais déjà de la création d'une œuvre et ce que j'apprends en cours de route. Alors cette chaîne ne proposera pas de tuto sur comment dessiner ton personnage de manga préféré, pas à pas. Il y a beaucoup trop de ressources à ce sujet, et à mon goût, pas assez qui prennent un peu plus de hauteur sur la création d'une œuvre. Et c'est justement ce que je vais proposer au travers de cette chaîne. Je ne vais pas non plus te livrer la recette secrète sur comment dessiner un bon manga. Parce que ça n'existe pas. Si je l'avais, je le ferais, mais ça n'existe pas. Par contre, on va voir ensemble les différentes étapes de préparation et de création d'un manga ou d'une BD, ça marche presque pareil. On va parler de dessin bien sûr, mais également d'approche, de composition, de scénario, de personnages et de dialogues, d'organisation et de motivation. Enfin, tout un tas de sujets palpitants qui nous rapprochent toujours un peu plus de notre but ultime Devenir le meilleur mangaka du monde. Ça fait effectivement Shonen pourri. Ah, une dernière chose. En t'abonnant à la chaîne, tu permettras à quelqu'un d'autre de découvrir, créer un manga. Et qui sait Peut-être que pour lui, ce sera le déclencheur qui lui permettra de passer le cap et de devenir un auteur à succès. Donc en t'abonnant à la chaîne, tu changes une vie. Sans pression aucune. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et à très vite pour la suite.